Monde. Bonjour Lola Bonjour. On va faire une sauce tomate, donc des tomates, du vin rouge, un peu d'assaisonnement, sel, tabasco, paprika, poivre, un peu de sucre pour enlever l'acidité et une échalote et deux gousses d'ail. On va commencer par éplucher nos ail et notre échalote. On peut prendre des oignons, hein, ça va aussi à la place. Ensuite on émince, on va faire pareil avec l'échalote. Ensuite on va enlever le pédoncule on va couper en, en petits carrés. et voilà on a fini nos préparations maintenant on va passer à la cuisson ok alors là on va passer à la cuisson de notre sauce tomate alors on va commencer par faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive notre échalote et notre ail alors il faut que la casserole soit bien chaude laisser un petit peu chauffer l'huile d'olive voilà on peut tout balancer dedans et on laisse suer un petit peu si. ça voilà on va déglacer au vin rouge voilà on va laisser réduire un petit peu voilà, on va rajouter nos tomates, notre sucre, notre paprika, 2-3 gouttes de tabasco, et après c'est au bon vouloir, hein. un peu de poivre et du sel. Vous couvrez et vous laissez cuire environ 10 minutes. Voilà, alors là, les 10 minutes sont passées, on va juste donner un petit coup de mixer plongeur. Là. Voilà, on n'a plus qu'à goûter, pour rectifier l'assaisonnement. Et voilà, c'est tip top. Vous avez plus qu'à mettre ça sur vos pâtes. Et puis bon appétit.